Et monde, J'espère que ça va. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo mais indispensable pour l'automne. On va parler mode, on va parler nourriture, boisson. Vous savez quoi Je vais directement vous emmener voir toutes les choses qui font partie de mes indispensables pour l'automne. Let's go On se retrouve tout d'abord devant mon armoire, puisque je vais d'abord vous présenter mes trucs mode indispensables pour l'automne. Ma... Si vous ne le savez pas, l'automne c'est genre ma saison préférée, rien que pour les tenues. Première chose que je porte toujours à l'automne, les repuls. Les voisins m'ont fait si peur. Les robes pull, c'est genre toute ma vie, c'est la tenue de la flemme, t'es bien dedans et c'est joli en plus de ça. Bon, il y a d'abord celle que je porte qui est toute simple mais que je mets tout le temps avec des collants à motifs, à petits pois ou à fleurs, c'est trop beau. Ou alors des collants tout simples mais avec des chaussettes hautes et des petites bouts c'est magnifique. Donc celle-ci, c'était une Miss Guided. Les robes vraiment sweet, toutes simples, bien larges. C'est genre la base. Donc celle-là, bah, c'est aussi une Miss Guided que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a les robes qui font un petit, un petit peu plus euh, fissage, donc euh, vraiment en, en maille. Trop jolie. Donc celle-ci, c'est une blanche qui est un peu transparente. Mais que j'aime bien, qui est assez longue en plus et assez collée au corps. Donc de la marque Boohoo. D'ailleurs on me demande souvent quelles sont mes marques ou mes sites où j'achète le plus mes robes pull. Clairement c'est Boohoo et Missguided. C'est là que je les achète toutes. Et ma robe pull que j'aime trop. Bah, elle était à laver je suis désolée. C'est une robe pull voilà, à carreaux, chemise mais qui est toute douce. Euh, la matière, vraiment, je saurais pas te dire. C'est à moitié du coton, de la flanelle, je sais pas trop. Et après, ça part en jupe patineuse avec une ceinture. Donc pour cintrer, c'est trop bien. Trop, je l'avais acheté sur Wish. Bon, je vous en ai déjà rapidement parlé, mais les chaussettes hautes. Donc moi, je mets que des noirs avec euh, une robe. Ça passe trop, trop bien. Franchement, c'est. C'est la vie. Donc, vous voyez là elles ont l'air très fines mais elles sont hyper élastiques, trop confortables et ça donne un style à la tenue que j'aime trop. Je vous présente souvent sur Instagram des tenues où j'en je, porte parce que j'aime trop trop ça. Et euh, moi je les achète à chaque fois sur Wish. Elles sont à 5 euros. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans mon placard indispensable Mais ben, si je suis bête. Attendez si, ne jugez pas. Hein. Les combinaisons euh, polaires. Donc moi j'appelle ça les combinaisons pilou-pilou. Euh, c'est ma vie, je passe toutes mes soirées dedans clairement. Celle-là c'est une de Noël. C'est Garance qui me l'avait offert. Garance de la chaîne Be Yourself. C'est une euh, qui vient du site Bououhou, j'en ai bien évidemment bien évidemment une licorne, hein, c'est c'est c'est la base. Bon elle est à l'envers parce que je l'ai lavé mais bon voilà. C'est qu'au niveau des fesses elle a une fermeture donc je n'ai pas besoin d'être à poil pour faire pipi quand il fait froid. J'en ai une chat aussi que j'ai acheté au rayon enfant de Primark. Euh, J'en ai quelques unes parce que j'adore ça et je passe vraiment mes soirées dedans en automne et en hiver hein, clairement. Oui nous sommes devant un autre placard qui est un de mes placards préférés aussi puisque c'est le placard où il y a toutes mes vestes. Pour moi l'indispensable vraiment je peux pas vivre sans. C'est mon perfecto en simili cuir donc vraiment le perfecto classique. Avec la ceinture et tout ça, donc euh, en similicure. Donc, moi, c'est Bizarre. Super confortable, mine de rien, très épaisse. Donc, du coup, en général, je la mets vraiment euh, pendant un moment avant qu'il fasse très froid. Un peu dans la continuité, et ça, c'est une nouvelle pièce que j'ai acquise cette année et que j'aime trop. Donc, je l'avais reçue de la part du site Leaz Boutique. Donc, c'est euh, ce perfecto en, en faux d'un. Entre le bordeaux et le rouge, donc, il est beaucoup moins flash que ça. Et euh, il est magnifique, il est super doux, euh, plutôt fine celle-ci, très agréable, toujours bah, avec une petite ceinture. La veste en jean avec le col moumoute, et elle d'ailleurs c'est pas que le col, c'est tout l'intérieur qui est en moumoute. Elle est si douce, elle est si belle, donc elle c'est une un jean foncé, donc ça va avec toutes les tenues. Donc je l'avais acheté où celle-ci Elle vient de chez Miss Guided, courte, cintrée, euh, d'une super bonne qualité, euh, je l'adore, et puis c'est super doux et du coup, elle est hyper épaisse. Le matin, j'ai pas trop trop froid avec une grosse écharpe. Franchement, ça passe crème. Je pense que pour les vestes, c'est bon. On va passer aux chaussures. Vraiment mon indispensable, là, cet automne et ça va être même être cet hiver. Des chaussures que j'ai reçues du site Modress il n'y a pas longtemps et euh, ce site-là, je le connais depuis des années. Euh, je commandais un client lambda depuis trois ans. Et là, ils m'ont envoyé deux paires, notamment celle-ci. Elles sont si belles, c'est un coup de cœur énormissime. Bon, ouais, elles sont un peu sales. Veuillez m'excuser. Donc, c'est des boots montantes un peu ranger, cloutées sur le devant et sur la sangle, en simili cuir avec un, un petit trou ici. Donc très très jolie, et sur le côté, il y a la fermeture avec des lacets, etc. Ah j'ai une paire de chaussures Mais je crois que j'assume pas trop là. Oui, j'ai laissé des claquettes fourrures que j'ai achetées chez Primark à 4€ et je les mets tout le temps. Oui, je suis une beauf. Voilà. Bon, alors on va clairement passer à un autre cours préféré de la maison. Le placard à bouffe et à thé, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais mon thé préféré depuis des années et je ne l'aime qu'en automne et en hiver parce que je trouve que c'est pas un goût euh, appréciable en été, bref c'est le thé Twinnings à la vanille, euh, thé noir vanille, voilà c'est mon thé préféré alors que c'est pas un thé ouf tu vois c'est pas du thé de qualité mais je l'adore euh, alors j'aime pas trop la vanille en plus de banne, je ne me comprends pas mais pour moi c'est. Dès que je bois ce thé je sais que ça veut dire que le froid est là, l'automne et l'hiver est là et Noël approche. Ouais je sais, c'est dans deux mois. Bon, euh, j'ai hâte, ok Sinon j'ai pas d'autre thé en fait, hein. vraiment mon gros indispensable c'est celui-là, bah, le classique thé vert citron, mais là j'ai pris celui de chez Lidl, j'ai rien contre Lidl, mais celui-là il est vraiment pas ouf. Et forcément il faut que ce soit le jour où je fasse une vidéo dessus que j'en ai plus, moi j'ai trouvé une magnifique alternative pour remplacer le Nutella. Donc j'ai trouvé une pâte à tartiner sans huile de palme qui est délicieuse et qui est encore même au niveau du goût meilleur que le Nutella, vraiment je trouve. C'est celle de chez Jardin Bio. Je sais pas, elle est un peu chère. Et bah je préfère encore me passer de pâte à tartiner pendant deux semaines plutôt que de racheter du Nutella, hein, qui est cher aussi en plus. Donc elle est trop bonne. Elle a un très très bon goût de noisette. Elle est très très forte en noisette. Elle est super bonne. Et c'est celle que j'ai trouvé qui se rapproche le plus du goût du Nutella. Mais ça ressemble pas tout à fait, mais c'est encore meilleur je trouve. Bon, et qui dit youtubeuse Et Autun dit ouais. Bougies, c'est mon péché mignon. Bon, bah mes bougies, enfin ma, ma marque vraiment de bougie préférée, clairement, c'est les Yankee Candle. Euh, celle que je fais brûler en ce moment, c'est la Montagne Brumeuse, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Montagne Brumeuse, ça n'a pas de sens, on est d'accord. C'est une odeur euh, très. Euh, alors, c'est assez fort comme odeur, clairement, quand je l'allume, ça embaume tout l'appartement. C'est une odeur assez masculine, mais pas trop non plus. Euh, ça n'aide pas. Passons avec notre bougie. <rire> et on a celle-ci de leur nouvelle collection que j'adore. Donc c'est leur collection... Euh, merde, comment ça s'appelle Élévation, je crois. Et donc on a celle-ci que j'adore particulièrement, c'est celle à la mûre sauvage. Donc moi j'aime tout ce qui est odeur fruitée et euh, celle-ci est incroyable. Ça sent pas trop fort, pas trop sucré. Et j'en profite, autre chose que j'avais envie de vous montrer, c'est ça. Donc c'est euh, des coloriages anti-stress. Et ce livre-là... Je ne le ressors à chaque fois qu'en automne-hiver, parce que je sais pas, l'été, euh, on sort tout le temps, j'ai pas le temps, machin. Magnifique coloriage, euh, y a... donc moi c'est celui avec les animaux. sublime et c'est vraiment très très très déstressant. Bon, on va pas rester longtemps ici, mais on est dans ma salle de bain pour rapidement vous montrer mes rouges à lèvres préférés. On a d'abord un NYX lingerie, euh, c'est une gamme de chez NYX que j'aime vraiment particulièrement. C'est la teinte 02, si je me trompe pas, Il a pas un nom de teinte, ça serait plus simple, bordel Ah si embellissement et c'est un espèce, je vais vous mettre des photos de swatch, c'est un espèce de prune mais nude et je trouve que pour l'automne c'est genre idéal. Bon c'est pas les meilleurs niveaux tenues mais ça tient quand même très bien. Et le rouge à lèvres que je mets dans pratiquement toutes mes vidéos et à chaque fois on me demande la teinte, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, en général je le mets tout le temps, c'est un de la marque SLA et c'est la teinte Leonardo et c'est une teinte nude et ce sont mes encres à lèvres mat préféré clairement. Ça tient toute la journée, hyper facile d'application. L'embout il est génial, mais je le mets surtout maintenant. Parce qu'en fait en été je me maquille pas, donc euh, voilà. Sauf pour les vidéos, mais bon bref. Et celui-là il est incroyable. Voilà tout le monde pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ce format chelou vous a plu. Écoutez, ça m'a vraiment pris comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais les emmener un peu partout avec moi dans l'appartement plutôt que tout ramener dans la pièce. Je sais pas si ça vous a plu, moi j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire vos indispensables à vous pour l'automne, je pense que j'en ai oublié plein, mais je pourrais faire une version 2 de la vidéo si vous voulez.